Bien, nous avons vu comment on développe des rapports dans Visual Studio. Maintenant, ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est qu'en est-il de vos utilisateurs eh bien, Après avoir développé le rapport, bien sûr, je vais le déployer sur un serveur reporting services. Le serveur reporting services, est simplement un web service qui va récupérer le rapport et qui va permettre de faire du rendu euh, lorsqu'un utilisateur va demander le rapport. Il peut le demander à travers une application que vous aurez créée vous-même, c'est-à-dire une application .NET, que ce soit un site ASP.NET ou bien une application Windows, parce que dans le framework .NET, vous avez un composant de rendu de rapport qui va permettre d'aller chercher euh, sur le serveur de rapport. Ce que je vais vous montrer ici, c'est de loin la méthode la plus facile, celle qui convient dans beaucoup de cas, et qui est d'utiliser l'outil déjà existant et livré avec SQL Server, qui s'appelle Report Manager. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est déployer mon rapport sur le serveur de rapport. donc c'est un web service. Ensuite, je vais l'afficher dans Report Manager, qui est une application déjà toute faite, ASP.NET, qui va vous permettre de visualiser les rapports dans les dossiers dans lesquels vous les aurez posés. Donc vous avez une hiérarchie de dossiers, et puis vous pouvez donner des permissions sur les dossiers, de façon à ce que vos groupes d'utilisateurs Windows de votre domaine puissent aller sur ce serveur de rapport, entrer dans les dossiers auxquels ils ont droit, ouvrir les rapports, mettre les paramètres des rapports pour générer un rendu, et puis ensuite, visualiser le rapport de façon dynamique sur le serveur de rapport, et puis ensuite, éventuellement, l'exporter en PDF ou en Excel pour travailler dessus. Voilà. D'abord, je vais prendre un rapport comme celui-ci, et puis, je fais un clic droit sur le rapport, et je vais le déployer. J'ai bien entendu paramétré mon projet pour que le déploiement se fasse sur mon serveur de rapport. Donc, je fais un déploiement, vous voyez ici qu'on déploie le rapport sur un dossier que j'ai présélectionné dans mon projet, ensuite le rapport à l'intérieur. Maintenant je vais dans Report Manager qui est donc une application ASP.NET, vous le voyez ici, mon adresse slash report, c'est le dossier racine de Report Manager où je vais trouver un certain nombre de dossiers et les dossiers ne seront visibles que si les permissions sont données. Aux utilisateurs. Donc ici je suis connecté dans un réseau euh, local sur un domaine, les permissions sont transmises parce que j'ai un token de mon domaine, donc je suis euh, un utilisateur du domaine et le serveur de rapport va me reconnaître et va me donner la vision de mes dossiers. Hein, je peux très facilement ici gérer la sécurité de mon dossier pour dire tel ou tel utilisateur a le droit de gérer le contenu, de visualiser le rapport, etc. Donc c'est très facile de gérer la sécurité j'entre dans mon dossier, donc je peux gérer mes dossiers par service, par type de fonctionnalité bien entendu, je fais ce que je veux et puis j'ai ici le rapport, il me suffit de cliquer dessus on m'offre les paramètres que je peux rentrer, ici il y a quelques paramètres qui ont déjà été rentrés par défaut donc je peux changer bien sûr, et je fais générer à nouveau le rapport, ici j'ai une possibilité de dimensionner un petit peu l'affichage. J'ai des liens dynamiques, comme ici par exemple sur des parties du rapport. Je peux très bien faire ça. Donc j'ai un affichage dynamique sur l'affichage HTML que j'ai de mon rapport ici. Vous voyez qu'il a été intégré ici dans ce rapport d'exemple hein, de Microsoft, et bien à la fois des parties tabulaires, à l'intérieur de mon tableau, des graphiques. Donc j'ai une grande richesse aussi de réalisation possible. Donc je vais pouvoir également facilement exporter en différents formats. Par exemple, en format Word. Et est-ce que je veux l'ouvrir Eh bien oui, on ouvre Word avec le résultat. Bien entendu, je peux faire de la même façon un export Excel. qui va me permettre de retravailler mes chiffres, de les manipuler, etc. Donc vous voyez que le formatage pour quel que soit le type de rendu, que ce soit du PDF, de l'Excel ou du Word, est adapté par Reporting Services, et donc euh, est assez bien fait. Et puis bien sûr, si je veux l'imprimer, ben, je vais exporter du PDF, par exemple. Je vais vous montrer juste une ou deux choses qu'on peut faire en plus avec ces rapports. On peut les afficher, on peut les exporter, mais on peut également s'y abonner. C'est-à-dire, je retourne ici dans la liste de mes rapports, et au lieu d'afficher mon rapport, je vais dans son menu, et je dis je veux m'y abonner. Et l'abonnement c'est simplement la capacité de générer un rapport et puis de le faire parvenir à l'utilisateur de deux façons, finalement. Soit en le posant sur un partage de fichiers Windows régulièrement, donc de façon à, par exemple, le poser sous forme de fichier Excel ou bien de PDF pour que les gens puissent l'ouvrir directement, ou bien de l'envoyer par messagerie électronique. Par exemple, je vais dire on va l'envoyer à Fred et à Marie. Donc ici, je ne mets pas d'email complet parce qu'on est dans un réseau d'entreprise et que le serveur SMTP va reconnaître les noms, mais sinon, je mets des, des adresses email complètes, avec une copie, copie euh, cachée, et puis l'objet du mail, avec la possibilité de mettre des variables ici, donc le rapport, nom du rapport a été exécuté à telle heure, mais euh, je peux bien entendu mettre ce que je veux. Est-ce que j'inclus le rapport eh Bien oui, je vais l'inclure en HTML à l'intérieur du mail, soit en attachement, PDF, en Excel, en Word, etc. Est-ce que je veux également inclure un lien qui va être un lien direct sur le serveur de rapport Les gens vont recevoir dans leur mail le lien, vont cliquer pour aller sur le, le, rapport, cut, pour aller sur le rapport sur Report Manager. Ici, j'en ai pas forcément besoin. Et puis, ici, je vais faire une planification pour dire, eh bien, je vais l'envoyer toutes les nuits, à, euh, ou tous les matins, 6h du matin, par exemple. Je vais également dire ici quels sont les paramètres que je peux euh, fixer pour cet envoi automatique du rapport. Et puis j'ai une autre possibilité, vous avez peut-être vu, je reviens ici, qui est ce qu'on appelle un rapport lié, c'est-à-dire un rapport qui va se générer automatiquement par rapport à une table d'une base de données qui contiendra les adresses e-mail et les différentes... Euh, valeurs de paramètres pour tel utilisateur, je veux voir les rapports de tel pays, etc. Donc je peux générer aussi ceci dynamiquement. Attention seulement avec l'édition entreprise d'SQL Server, cette fonctionnalité n'est disponible que dans l'édition entreprise, sinon vous êtes limité à des, à des abonnements où vous devez mettre ces données fixes dans la définition de l'abonnement. Vous pouvez bien entendu créer plusieurs abonnements euh, à différents moments de la journée, pour différents destinataires avec différents paramètres. Vous avez aussi la possibilité, si vous allez dans la gestion du rapport, de générer un cache, c'est-à-dire, je vais faire un plan d'actualisation du cache, c'est-à-dire de configurer une planification, vous allez créer un rapport pendant la nuit, qui va générer voilà, à 6h du matin, et puis vous aurez un rapport que les gens pourront voir toute la journée, et qui ne sera plus régénéré à partir de la base de données, donc qui sera plus dynamique, mais qui sera simplement euh, le rapport de 6h du matin qui aura été gardé en cache sur le serveur de rapport. Ça peut être pratique pour des raisons de performance, mais aussi si vous voulez montrer une vision spécifique de, de l'état des données à un moment donné, et vous pouvez garder plusieurs niveaux d'historique de ces rapports de façon à pouvoir voir quelle était la valeur du rapport hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois, vous pouvez tout à fait configurer tout ça.